Bonjour à tous. Bienvenue sur euh, boursetechnique.com. Nous sommes le 29 mai euh, 2018. Euh, on va regarder les marchés, ce qui se passe en ce moment. Euh, en ce moment, c'est une dégringolade assez euh, prononcée qu'on qu subit. Euh, c'est un peu, euh, ben, pas rien qu'un peu, mais beaucoup à cause de l'Italie, de ce qui se passe, de l'élection euh, d'hier, euh, je vais regarder ça un peu, mais c'est surtout au niveau des marchés financiers, qui ce qui m'intéresse c'est qu'on a une perte de confiance totale en Italie, même on a euh, des craintes au niveau de la zone euro, on sait que c'est pas la première fois que ça arrive, c'est arrivé à plusieurs reprises et euh, on a... Euh, réussir à sauver la situation, euh, est-ce qu'encore on va euh, amener une solution euh, qui est vraiment une solution euh, temporaire hein, mais pour sauver la situation actuelle, je ne sais pas, mais il y a une chose que je me dis euh, à toutes les fois qu'on ne veut pas regarder la réalité en face, c'est-à-dire que les pays sont un euh, trop endettés. Au niveau des individus, c'est la même chose. Au niveau des pays, c'est la même chose. Euh, la dette, c'est ce qui maintient l'économie. La dette, c'est ce qui a fait en sorte... Euh, qu'en ce moment on se trouve avec avec des records, euh, autant au niveau des États-Unis, de l'Europe, euh, euh, de l'Asie, euh, un peu partout. C'est la dette qui maintient les marchés euh, tels qu'ils sont. Donc, on se trouve vraiment dans des situations euh, qui sont très, très, très précaires au niveau mondial. Et l'autre euh, aspect de la situation, c'est qu'on a eu une grosse crise financière en 2008, comme vous le savez. Euh, on en a payé les conséquences pendant peut-être euh, une année ou deux, et ensuite le marché est reparti avec une injection massive de capitaux on a, euh, les États-Unis ont injecté des, des montants très très massifs à plusieurs reprises et on n'a pas abandonné euh, l'injection de capitaux donc on a gonflé artificiellement les marchés boursiers on a émis des bons du trésor américain qui euh, en, en ce moment dans la réalité sont de la dette et qui ne valent pas grand chose euh, donc, on est dans cette situation-là. Euh, Qu'est-ce qui va arriver au niveau euh, des marchés? Je ne sais pas. Une chose que je me dis, c'est qu'on est en situation très, très précaire et on suit ça de près. Cependant, ce qui me... Euh, on va regarder ça tout à l'heure euh, sur les graphiques. Ce qui me me, me rassure, c'est ce que je vous ai dit souvent, c'est qu'il faut euh, euh, investir dans l'art. Je ne vous dirai pas d'une manière... Euh, euh, absolu vous allez faire des gains rapidement parce que euh, c'est un investissement qui est à long terme à cause de la situation économique mondiale euh, dans l'or et des, les orifères argentifères c'est encore là que je me dis qui qu est le meilleur endroit où euh, investir euh, le bitcoin aussi, le fameux bitcoin, on va regarder ça, euh, a dégringolé dernièrement euh, d'une manière assez prononcée les, derniers, les dernières semaines on a vu une dégringolade. Aujourd'hui, on semble avoir un petit rebond, mais à long terme, le Bitcoin, je comprends même pas comment le, cette, cette fausse monnaie qui est, dans le fond, de la pure spéculation peut encore exister. Le Bitcoin et les autres crypto-monnaies, d'ailleurs, donc on va suivre ça, ce qui va arriver dans les prochains, les prochains jours, les prochaines semaines. Euh, mais euh, on se trouve être en situation euh, okay, assez catastrophique à ce niveau-là et puis il faut euh, être très très prudent euh, au niveau euh, non seulement du euh, euh, le Bitcoin mais euh, les autres crypto-devises. Euh, euh, je, je, je, je suis toujours dé, dépassé par euh, la spéculation qu'on a connue. Euh, de, quand, attendez, je vois rien y a ça pour vous, vous montrer ça. La spéculation qu'on a connue euh, depuis euh, peut-être 9 ans passé au niveau des crypto-monnaies. Euh, J'ai rencontré des personnes qui me disaient euh, que c'est le meilleur endroit où investir, parce que mais dans la réalité, c'est vraiment pas ça. Le bitcoin et les autres crypto-monnaies sont. sont Seulement un phénomène passager, la plus grande bulle qu'on a jamais connue sur la planète. On parlait de la tulip-pomagnon, on a dépassé amplement cette bulle-là et on sait très bien que tout fonctionne par bulle, comme les marchés, les marchés boursiers. Donc, on va aller voir tout de suite les graphiques pour regarder ça précisément. Donc, euh, on va regarder justement le Bitcoin dans un premier temps. Ici, on voit très bien où est-ce qu'on en est. Ça, c'est mon graphique quotidien. Je vais aller dans un graphique euh, hebdomadaire qui me donne un, une vue plus... Euh, on voit très, très bien ici le Bitcoin. Euh, comment euh, comment est-ce qu'on se retrouve après euh, <coughs> une petite montée qu'on a eue ici jusqu'à 10, euh, 10 000 points, 10 000 on est euh, en ce moment en correction, mais si on regarde la situation à long terme, il n'y a absolument rien de beau là-dedans, même euh, c'est très très préoccupant. Euh, moi, je, je pense, je maintiens tout le temps que le, big to, le big Bitcoin et les autres crypto-monnaies euh, euh, s'en vont vers des valeurs euh, proches du zéro. Euh, mais euh, c'est plus long que je pensais, j'avoue, je dois avouer. Je pensais qu'on aurait une dégringolade assez euh, rapide. Euh, c'est pas ce qu'on... Ce qu'on a, mais de toute façon, euh, j'investirai jamais dans le bitcoin. Euh, je pense que euh, c'est aucunement une valeur euh, refuge pour moi. Euh, ici, on va aller voir les indices rapidement. On va regarder ça rapidement parce qu'après, on va aller voir le, le dollar américain et l'or. Euh, euh, les indices en ce moment ont une dégringolade à cause de ce qui se passe en Italie, mais comme je vous dis, euh, je ne sais pas ce qu'on... C'est sûr que les prochains jours, prochaines semaines, peut-être qu'on peut aller retrouver des... Euh, une situation assez précaire au niveau... Euh, euh, c'est le standard... le standard and power, ici qu'on a. Euh, mais la réalité, c'est que... c'est pas sûr qu'on va aller connaître un gros, gros crash, même si en ce moment, euh, c'est... Euh, on est dû pour euh, peut-être une bonne, bonne correction euh, qui pourrait euh, nous amener le Standard Poor's vers les 2500. Euh, mais euh, tout peut arriver euh, s'il y a une panique générale sur les marchés. On pourrait vraiment connaître un crash. On va voir ça. Le Dow Jones, c'est ce qu'on. En ce moment, on perd 383 points. Mais ça paraît très impressionnant dans les médias conventionnels. Mais quand, quand on regarde ça à long terme, c'est absolument pas. Euh, préoccupant, mais comme je vous ai dit, euh, j'investirai pas dans les marchés euh, traditionnels. Euh, une des raisons pour euh, laquelle euh, le, le, le marché euh, est en train de perdre confiance, euh, je vous parlais du, euh, euh, de, de, de la situation en Italie, de ce qui s'est passé euh, au niveau de l'élection, mais je, par, je voudrais vous parler aussi du fameux dollar américain, où on est parti sur une spéculation, je dis bien une spéculation, euh, qui depuis euh, le mois d'avril, on a connu une montée, une progression assez phénoménale du dollar américain euh, à cause de la, la euh, de la Fed qui prétend qu'il va monter ses taux d'intérêt d'une manière assez importante durant les euh, euh, l'année la, qui s'en vient et, et ensuite, mais je ne le crois pas du tout. Je pense que la Fed n'est pas en mesure de monter ses taux d'intérêt d'une manière sauvage. Le marché s'écroulerait. On a euh, été sur, euh, une, euh, sur la tente à oxygène pendant assez longtemps. Mais là, on a un rebond, oui, qui peut paraître très, très impressionnant, qui est aussi très, très impressionnant. Euh, je vais aller voir sur le. <coughs> au niveau mensuel. Ici, je me trouve avoir le graphique mensuel long terme donc ce rebond là est très très impressionnant euh, mais on va suivre les événements et moi je pense que le dollar américain va recorriger à la baisse euh, je vais aller vous montrer euh, on parlait des fameux taux euh, euh, les taux où on était comme euh, euh, vraiment impressionné par ce qui est arrivé dans les derniers temps on se disait qu'on va comme connaître un un, une augmentation de taux là, très très très importante au niveau du euh, du 10 ans euh, les euh, bon, du trésor 10 ans euh, mais pour l'instant on est en correction et euh, on avait été jusqu'à 3.10% et là on est en correction euh, je vous dis pas qu'on va descendre très très cru mais on ne sait pas, on regarde le marché lui-même on semble être à un petit sommet donc euh, ça va être à suivre au niveau des bons du Trésor, euh, on a un rebond, évidemment. Le rebond, du, le rebond sur les bons du Trésor, c'est le, les taux qui... Euh, c'est inversement proportionnel. Donc, on se trouve à, à avoir une augmentation des bons du Trésor en ce moment, un refuge dans les bons du Trésor. Euh, aussi, je voudrais vous parler de la Deutsche Bank. Euh, c'est euh, la principale banque allemande. Euh, on est vraiment en situation catastrophique. Et euh, ce que je. ça c'est un graphique. Euh, on peut aller voir le graphique à très long terme. Euh, regardez ce qu'on. C'est vraiment, vraiment catastrophique. On est rendu à dollars et la Deutsche Bank pourrait comme faire faillite. Euh, je pense pas qu'on va permettre ça, on va trouver des moyens pour essayer de soutenir ça, mais euh, si on regarde le titre de la Deutsche Bank, euh, c'est en train de, de disparaître tout simplement, euh, euh, mais ça va être à suivre, savoir qu quels moyens qu'on qu va trouver pour essayer de soutenir ça, si on ne réussit pas, eh bien ça dégringole et ça entraîne euh, un marché euh, en tout cas européen avec euh, cette dégringolade là et euh, vous parlez euh, en tout dernier de l'or, l'or euh, qui avait connu euh, euh, ici une montée où on s'attendait peut-être à la cassure du, du 1360 c'est pas arrivé on est en, en retour euh, je regarde ça, le marché, c'est comme si on était en, en rebond. Oui, on peut connaître un rebond. Mais, mais euh, ce que je pense, c'est que la valeur refuge qui est l'or va retourner probablement à, à sa raison d'être dans une situation où euh, on a des problèmes à beaucoup de niveaux. L'or, qui a toujours été euh, le refuge par excellence, va retourner à... à à ce qui est, en fin du compte, une valeur de refuge. Et euh, c'est là qu'on pourrait euh, enfin connaître la cassure euh, de cette longue résistance ici, euh, euh, 13-60 à peu près. Là. Mais euh, c'est à suivre. Si on a le rebond qui se confirme, c'est là qu'on pourrait le connaître. Sinon, il va falloir encore attendre. Et euh, vous parlez un peu justement de l'or. En parlant de l'or, on va parler des mines d'or qui, euh, malgré euh, la dégringolade aujourd'hui, Regardez ce qui se passe, il n'y a absolument rien, ça, ça se trouve être GDXJ, les juniors, les mineurs juniors d'or et d'argent, il y a un peu d'argent là-dedans, il n'y a pas de dégringolade spectaculaire, mais on est encore au point mort, il n'y a absolument rien qui se passe. Donc, de ce que j'ai vu, je crois, moi aussi, que c'est peut-être le marché le plus porteur qui existe pas en ce moment, parce qu'on... On est dans, dans une situation où euh, on déteste l'art. Euh, les médias traditionnels ne parlent pas d'or, on ne recommande pas l'art, ni les orifères. Donc, euh, dans des situations extrêmes comme ça, c'est là qu'on pourrait connaître un rebond absolument extraordinaire, surtout euh, pour ma part, ce que je crois, c'est très très personnel, sur euh, les orifères et les argentifères. Euh, donc, euh, c'était un peu la situation de ce qui se passe aujourd'hui sur les marchés. On se revoit bientôt. C'était Jean-Claude Rochelle pour boursetechnique.com.